Bonjour, je suis Nadia Brunner, enseignante chercheur à l'Université Grenoble-Alpes en informatique et plus précisément en recherche opérationnelle. Je vais vous raconter un des sujets de recherche qui m'intéresse actuellement. C'est un travail qui a été fait avec Michael Gabet pendant sa thèse et Vladimir Kotov, un invité biélorusse, qui nous a fait découvrir le problème. Le travail que je présente ici s'appuie principalement sur ces deux articles. Voici le jeu. On vous donne des boîtes, ici deux boîtes de taille 3 et des objets. Par exemple, vous avez un objet de taille 1 un objet de taille 2 et un objet de taille 3. Vous voyez bien que vous pouvez mettre tous les objets dans les deux boîtes en respectant la capacité. La question qu'on se pose est que se passe-t-il si les objets sont dévoilés un par un, si on ne les connaît pas tous au début Dans ce cas, on n'arrivera peut-être pas à les faire tous rentrer dans les boîtes. On autorise alors à étirer les boîtes et on veut les étirer le moins possible. Pour un algorithme et un jeu de données, on calcule le facteur d'étirement comme la taille de la boîte la plus étirée divisé par la taille de la boîte de départ. Le facteur d'étirement d'un algorithme est le maximum sur toutes les instances du facteur d'étirement. On le calcule donc dans le pire cas pour l'algorithme. On se demande quel est le plus petit facteur d'étirement parmi tous les algorithmes. C'est ce qu'on note alpha. C'est donc le facteur d'étirement du meilleur algorithme. La question est d'encadrer alpha. Par exemple, si on connaît un algorithme qui a un facteur d'étirement de 2, alors on sait que alpha est plus petit que 2. Nous allons à présent voir comment trouver des bornes inférieures à alpha. On va donc changer un peu le jeu. Je vais dévoiler les objets un par un et vous devez les placer avant que je ne dévoile le suivant. Par exemple, je donne un objet de taille 1. Vous pouvez le mettre indifféremment dans l'une ou l'autre des boîtes. Puis, je donne un deuxième objet de taille 1. Là, vous avez le choix soit de le mettre avec le premier, soit dans l'autre boîte. Essayons d'abord dans l'autre boîte. Maintenant, je vous donne un objet de taille 3. Et ça vous oblige à déborder jusqu'à 4. Vous noterez que tous les objets auraient pu tenir dans les deux boîtes si on avait mis les deux objets de taille 1 ensemble. Alors peut-être était-ce le choix de séparer les objets de taille 1 qui étaient mauvais. Les deux objets de taille 1 sont dans la même boîte à présent. Je vous donne alors un objet de taille 2. Si on ne veut pas déborder, il doit aller dans l'autre boîte. Je vous donne un autre objet de taille 2, ce qui force encore à aller jusqu'à 4. Là encore, on aurait pu faire tenir tous les objets dans deux boîtes de taille 3. Voici donc le jeu. J'ai joué le rôle de l'adversaire qui propose des objets, et vous, celui de l'algorithme qui les place dans les boîtes. Nous avons vu que, quel que soit le choix de l'algorithme, l'adversaire peut l'obliger à aller jusqu'à 4 pour des boîtes de taille 3. On en conclut qu'aucun algorithme ne peut faire mieux que 4 tiers fois la taille des boîtes lorsqu'on lui dévoile les objets un par un. Vous pouvez noter qu'il existe un algorithme qui fait toujours exactement 2 fois la taille des boîtes. Cet algorithme met tous les objets dans la première boîte. Comme tous les objets rentrent dans deux boîtes, cet algorithme dépasse de au plus la taille d'une boîte. Lorsque les objets apparaissent les uns après les autres, le meilleur algorithme en ligne ne peut pas faire moins de 4 tiers et peut faire moins de 2 fois la taille des boîtes. Nous allons voir plus en détail comment améliorer la borne inférieure pour l'instant égale à 4 tiers en modélisant cette recherche sous la forme d'un jeu. Voici le jeu. On choisit ensemble un nombre de boîtes M, une taille de boîte C et un objectif B. Vous voyez ici les valeurs de l'exemple pour M, C et B. À chaque tour de jeu, l'adversaire propose un objet dont la taille est un nombre entier entre 1 et C, et l'algorithme place cet objet dans l'une des M boîtes. Attention, tous les objets donnés par adversaire devraient pouvoir rentrer dans les M boîtes de taille C. Si l'adversaire ne peut plus proposer d'objets sans violer la contrainte que tous les objets rentrent dans des M boîtes de taille C, l'algorithme a gagné. Si l'algorithme est obligé d'atteindre B dans l'une des boîtes, l'adversaire a gagné. Si l'adversaire a une stratégie gagnante pour un jeu donné, alors B sur C est une borne inférieure à alpha. En effet, dans ce cas, quel que soit l'algorithme, L'adversaire peut lui proposer une instance qui oblige l'algorithme à étirer une boîte jusqu'à B. Le jeu que nous avons joué précédemment peut être représenté par un arbre. Dans ce premier sommet, on voit que les deux boîtes sont vides, représentées par 0 et 0, et on donne un objet de taille 1. Cet objet peut aller indifféremment dans la première ou la deuxième boîte. On redonne ensuite un objet de taille 1 qui peut aller dans la boîte vide ou avec le premier objet. vous pouvez mettre en pause la vidéo pour vérifier que vous comprenez tout l'arbre. On voit bien qu'il existe des sommets inutiles dans cet arbre. Par exemple, qu'on mette le premier objet dans la première ou la seconde boîte est égal. On peut donc effacer une moitié de l'arbre. De même, lorsque les deux boîtes ont le même remplissage, on peut mettre indifféremment l'objet suivant d'un côté ou de l'autre, ce qui enlève encore des parties de l'arbre. Cet arbre constitue une preuve que, quel que soit l'algorithme, il ne peut pas faire mieux que 4 tiers, puisque pour chaque objet donné par l'adversaire, on a testé tous les choix possibles de l'algorithme et toutes les feuilles en bleu mènent à 4. saurez vous généraliser cette preuve de 4 tiers à 3 boîtes, à M boîtes Essayez, ce n'est pas très difficile. Puisqu'on cherche la meilleure borne inférieure, l'objectif est de trouver le plus grand rapport possible B sur C, qu'on a appelé alpha, tel qu'il existe une stratégie gagnante pour l'adversaire. C'est-à-dire que quel que soit l'algorithme, l'adversaire peut trouver un jeu de données pour forcer l'algorithme à atteindre B si la taille des boîtes est C. Dans l'exemple du début, on a montré que 4 tiers fonctionnent. Mais peut-on faire mieux On a déjà vu une bande supérieure à ce rapport. En effet, si l'algorithme place tous les objets dans la même boîte, alors on sait que tous les objets rentrent dans deux boîtes de taille C. Alpha est toujours inférieur à 2. Vous pouvez essayer de démontrer que pour deux boîtes, alpha est toujours inférieur à 1,5. En remplissant la première boîte, donc on ne dépasse pas 1,5C. Puis, en voyant ce qui se passe la première fois qu'un objet oblige à déplacer 15 et pourquoi ne pas essayer de montrer que alpha est plus petit que 4 tiers Auquel cas, on sait que alpha est égal à 4 tiers. C'est-à-dire que le meilleur algorithme a une performance de exactement 4 tiers et qu'on le connaît. Vous pouvez aussi essayer de généraliser la preuve que alpha est plus petit que 2 pour un nombre quelconque de boîtes. Nous avons vu que le jeu pour montrer 4 tiers peut être présenté par un arbre avec une dizaine de nœuds. En 2017, pour 3 boîtes, avec cette technique, nous avions réussi à montrer 19 14e. Il nous fallait 14 secondes de calcul pour que l'ordinateur trouve l'arbre. En 2020, Baum et Simon ont réussi à améliorer la borne à 112 112,82e, ce qui permet de gagner 0,0088. Voici une version complète de la preuve et des zooms sur certaines parties de l'arbre. Cet arbre est calculé par ordinateur et il constitue une preuve complète du rapport 19-14e. La difficulté est de construire efficacement cet arbre, c'est-à-dire de trouver les bonnes tailles d'objets à proposer par l'adversaire pour le faire gagner. Sur l'arbre en bas à droite, on voit qu'il est possible de couper une partie de l'arbre sans tester tous les cas. On sait que l'algorithme est obligé d'aller jusqu'à 19 et donc que l'adversaire gagne dans le sous-arbre. En effet, les premiers objets proposés étaient 2, 1, 3. Ensuite, on a eu un objet 6 qui a été dans la première boîte, puis un objet 11 dans la deuxième, encore un objet 11 dans la troisième. Et maintenant, il y a la possibilité de mettre un objet 8 n'importe où qui fait dépasser 19. On sait en plus que pour trois boîtes, la limite qu'on ne pourra pas dépasser est de 1,375, puisqu'il existe un algorithme qui, quel que soit le jeu de données, garantit cette valeur. Le Graal serait soit de trouver un algorithme à 112,82, e mais j'y crois peu, soit de trouver un argument pour calculer plus rapidement l'arbre, en voyant plus vite que des choix de valeur pour l'adversaire sont inutiles. Ainsi, on pourrait augmenter la valeur de la borne inférieure plus rapidement. Une idée pour diminuer la taille de l'arbre est de reconnaître très tôt une situation gagnante pour l'adversaire. Par exemple, pour montrer 1914e, si toutes les boîtes ont dépassé 5, et qu'il y a encore la possibilité de mettre une pièce de taille 14, par exemple ici, deux boîtes sont en dessous de 7, alors on peut donner une pièce de taille 14 et l'adversaire a gagné. Nous avions démontré en 2017 que cette borne de 19-14e est aussi valide pour 4 boîtes. Juste après, BOM a démontré qu'elle peut s'étendre à 5 boîtes en faisant pas mal d'optimisation à partir de notre code. En 2020, BOM et Simon ont montré que la borne de 19-14e est valide jusqu'à 8 boîtes. L'arbre qui fait la preuve possède 2,5 milliards de nœuds. Un objectif serait de trouver des arguments pour montrer le 19-14e, ou au moins diminuer de façon très importante la recherche de l'arbre de jeu en donnant directement les bonnes valeurs. On pourrait aussi, par exemple, essayer de simplifier les arbres qu'on connaît déjà. Ça permettrait de pousser la preuve plus loin que 8 boîtes. Tout ça peut paraître un peu pointu, mais ce travail a plusieurs intérêts. L'un des intérêts est purement intellectuel. On a des algorithmes pour trouver de bonnes solutions qui font rentrer les objets dans des boîtes efficacement. On veut savoir quelle est la limite de ces algorithmes. Et comme on est deux équipes au moins à travailler sur le sujet, ça fait une émulation. Le deuxième intérêt est pratique. Ce problème, appelé bin Stretching, modélise pas mal de problèmes de la vie courante où on doit affecter des ressources à des tâches qui arrivent séquentiellement. Ça pourrait être des demandes de rendez-vous médicaux à répartir entre des médecins. Dans ce cas, les boîtes représentent les médecins et les objets représentent les rendez-vous. Ça pourrait être des affectations de tâches, les objets, sur des machines, les boîtes. Ce résultat permet d'avoir une idée du plus gros risque de dépassement. Le troisième intérêt est méthodologique. L'approche qui consiste à montrer des bornes inférieures sur ce type de problème online avec un jeu existait déjà quand nous avons commencé à travailler dessus. Par contre, le fait de chercher puis prouver la stratégie gagnante avec un ordinateur est original à notre connaissance. Un des objectifs pourrait être de voir quels problèmes ouverts ressemblants pourraient être résolus avec cette stratégie. On rajoute des techniques dans notre boîte à outils.